Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour l'enregistrement de cette émission. Je vous rappelle, cette émission était diffusée en live ce dimanche sur YouTube. Regardez, putain, il y a du super chat et tout. Merci à Fredo. Oh, pour le bout de saumon. Merci beaucoup, Fredo. Voilà. Donc, cette émission a été en live sur YouTube ce dimanche. Je me demande si dimanche prochain, on fera pas en live sur YouTube aussi. Et ensuite, cette émission sera coupée et cutée pour vous la mettre un peu en format comme ça. Je vous rappelle, tous les mercredis, on teste une marque chinoise. On a plein de produits divers et variés. Et tous les samedis, on est plus dans le café et surtout dans la contrefaction. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, on a testé, enfin je vais tester, ou vous présenter la Watch 8, disponible sur AliExpress à 10 euros. Putain, c'est 10 euros, 9,35 euros. On verra ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut une Apple Watch non, Bien évidemment. Est-ce que ça fait la blague et que c'est une petite montre connectée sympathique on, bah, Tu verras ça tout de suite. Allez, bim, bon bon, je sais, j'ai plus à cliquer un peu. J'ai mis Watch 8 dans le titre alors que sur la boîte il y a marqué Watch 7. C'est juste parce qu'ils n'ont pas mis les boîtes à jour. Hein. Parce que vous allez en magasin, vous allez voir la 7 et la 8, vous allez dire c'est un tout petit peu pareil. Hein. Voilà, bah sachez que dans les euh, trucs comme ça, ça sera un petit peu la même cochonniatrie. Voilà, donc là c'est 7, mais je vous mets 8 avec, c'est bien aussi. Alors nous c'est, alors nous on était vendu sous la marque Kento Light. voilà, mais en fait la vraie c'est la T900 Pro Max. Je sais pas s'il y aura une version plus ou une version euh, GT Turbo. Voilà. Dans la boîte, on avait un petit chargeur. Euh, alors, c'est pas un chargeur euh, sans fil et un peu quand même. Alors tu branches en USB. Il ah, y a trois contacts que tu mets dessus. Tu poses dessus. Tu as un espèce de pseudo aimant qui fait la blague si tu arrives à trouver le bon emplacement et ça recharge la montre. Rien de foufou. Hein. Mais bon, on, on, je l'ai mis dans le titre. C'est une montre à 10 balles hein, non plus. faut quand même pas déconner. Et enfin, on a notre montre. Alors, c'est vrai que, premier abord, quand, si comme moi, vous venez d'une Apple Watch Ultra, que ce soit la vraie ou la fausse, parce que je vois que le nombre de personnes, par rapport à la dernière vidéo, le nombre de personnes qui ont acheté la Watch Ultra euh, X8, voilà, bah, on, elle fait quand même un peu plus cheap et pas tant que ça, hein. on verra que la montre elle est quand même plutôt euh, sympathique. Petit bracelet en silicone, ok. à l'arrière les capteurs, mais bon, j'ai testé un peu, c'est tout du pipeau, hein. les BPM, les oxygènes, machin comme ça. Ça affiche un truc parce qu'ils ont une moyenne qui est, qui est préenregistrée dedans, mais il hein, n'y a pas de variation. Euh, sur le côté-là, on a un petit bouton avec une petite molette, ok, qui permettra de changer les fonds d'écran qui sont pas... Voilà, regardez, celui-là celui marche très très bien, vous voyez, Alors, ça reprend un peu le style Nike, elle est vendue beaucoup comme ça, il y en a quelques-uns dans, dans la montre, et j'ai vu qu'il y en avait encore dans l'application, voilà, si vous voulez. Quand on appuie dessus, on a accès au menu en mode nuage, la même merde que sur la vraie, hein, c'est-à-dire que c'est incompréhensible, il y a plein d'applis partout, nanana, et je pas trouvé comment la mettre en menu déroulant. Le bouton du bas, ici, Hop, Ça éteint la montre, ça l'allume. Voilà pour faire ça. Et sur le côté, vous voyez, il n'y a rien d'autre. Bon, ça fait une petite montre qui est pas qui est pas disgracieuse. Voilà qui fait le taf et encore une fois qui vaut bah, 10 balles. On va regarder un peu. Bon, vous avez bien évidemment la possibilité de mettre les mots de sport. Il n'y a pas de mais non, vas-y, il n'y a pas de GPS, hein, rien, mais ça permettra de un peu comme on avait vu avec la version euh, X-Ultra X-8. Si vous voulez une petite montre qui compte les pas, voilà une petite montre connectée qui est sympa voilà tu la remets au point tu la montes au poignet comme ça tu la tournes elle s'allume elle est quand même plutôt jolie elle est elle a un design tendance dirons nous tu veux une petite montre connectée qui remonte les notifications et qui compte tes pas très bien après le sport les machins comme ça on est encore une fois sur une montre à 10 balles on va regarder un peu l'application bon l'application c'est l'application fit pro alors, autorisé une fois, voilà, ok, donc là, encore une fois, on a la même cochonnerie sur l'autre, voilà. Donc là, on se retrouve avec la montre, alors elle est posée sur l'armoire depuis un petit moment, je l'ai portée une journée, je crois, pour, pour tester, mais voilà. Euh, on reprend l'application qui est plutôt classique, ici, page d'accueil, on retrouve la montre, télégraphie, <rire> télégraphie, ça doit être pour prendre une photo, euh... on revient là, euh... voilà, télégraphie, <rire> télégraphie, voilà. Donc là, on va pouvoir prendre une photo, ok, bon, c'était pas vraiment ça, ça ne marche pas du tout, on va revenir sur l'application si j'y arrive, ok donc là on revient sur la montre euh, écran, c'est intéressant activer oui, non, euh, activer oui bien évidemment, encore une fois, quand tu lèves le poignet qu'elle se mette en route, tu peux mettre les heures pour que la nuit, bah, tu vois là, elle ne te dérange pas qu'elle s'allume pas, c'est pas mal dispositif de recherche, alors pour rechercher la montre écran, favori euh, vous savez j'ai vu les fonds d'écran c'est sur l'autre application que je les mélange un peu OTA, écran, contact favori télégraphie, dispositif de recherche bon là on apprend, on n'allait pas et là on a moi et tout voilà. bon la montre elle est quand même ultra basique mais elle est surtout euh, ultra euh, pas chère donc euh, voilà on va revenir un peu sur la fiche Bim, ben car oui, car la promesse est quand même plutôt euh, ambitieuse. 9,35€. Après, il y a 4,39€, mais il faut en acheter 10 000. Elle est disponible en noir, en blanc, en rose, voilà, en bleu, en orange. Non, elle est pas orange, c'est rouge. C'est pas, pas Et en vert. Bon, la montre, elle est pas elle est pas est incroyable, encore une fois, par rapport à tout ce qu'ils nous vendent. Ouais, euh, podomètre, faire du sport et tout. Non. Il faut vraiment prendre la montre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une montre à 10 balles. Et pour 10 balles, ça ne fera pas un, un deuxième trou de revolver, mais ça fait une petite montre connectée qui a son look. Moi, je ne la trouve pas vilaine. Après, c'est vrai qu'elle fait un peu de cheap, plastique, tout, mais pas pire que la vraie. Hein. <rire> pour, avoir, pour, avoir, pour avoir été en magasin et regarder une, je me suis dit, c'est pas pire que, que la vraie. Est-ce qu'on peut enlever les bracelets de caméra ici, oui tu peux l'enlever directement le bracelet euh, voilà très bien ce qu'ils m'ont envoyé un avec euh, qui est encore plus vilain que, que celui d'origine 42 45 et à mon avis euh, tout va voilà les bracelets de la vraie les bracelets de la fausse euh, hop, on en met là dessus hop ici et euh, ah, c'est une bonne euh, c'est une bonne nouvelle après vous pouvez mettre après vous en trouvez plein sur c'est les mêmes euh, connectiques hein, ça c'est tout interchangeable avec les vrais les fausses enfin, après vous achetez pas un bracelet de vrai sur une montre à 10 balles parce que ça va vous coûter euh, trois fois le prix mais euh, pourquoi ça marche plus là ça marchait bien tout à l'heure j'ai peut-être pas mis au bon endroit fait voir si je le mets comme ça là celui-là ici ouais ça c'est pas mal voilà comme ça celui-là et celui-là c'est peut-être comme ça que ça va non comme ça ouais, il va à l'extérieur est, je l'ai enlevé je peux plus le remettre Ah, c'est ça ouais il y a, y, a y a un sens où il y en a un qui doit être un peu plus large que l'autre voilà donc n'achetez pas un bracelet euh, d'une vraie apple watch dessus puisque euh, je sais pas combien ça vaut un vrai bracelet d'apple watch mais ça vaut un peu plus cher que ça <rire> ça vaut un peu plus cher que la montre les frais de port et toutes les couleurs voilà mais voilà par rapport à tous les machins que tu trouves sur AliExpress eux ils en ont envoyé vous voyez encore un autre qui était en cadeau avec dans le pack enfin bon j'ai pas demandé euh, donc du coup ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient et ça permet d'avoir une montre voilà qui est sympathique qui a un petit design encore une fois on va là on va revenir on faut la prendre pour ce qu'elle est une petite montre connectée à 10 balles qui remontera tes notifications, puisqu'elles vibrent bien, nananana, elle te donnera l'heure, la date, nanana, autonomie euh, correcte, et euh, podomètre. Voilà. Après, tout ce qui est GPS, port, machin, et tout, les fonctions incroyables, piloter la musique, ça, ça fonctionne. Après, quitte uh, ma libre, tout ça, tout ça, faut quand même pas déconner, la montre est quand même vraiment, vraiment pas chère. Mais, comme toutes les montres connectées, voilà, vous en avez pour votre pognon. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette montre, cette Watch 8. Alors, forcément, je pense qu'on peut trouver plus cher sur Internet, mais attention, le but, ça serait pas de payer plus cher et de se retrouver avec la, <rire> la même... la même... la même... j'allais dire la même... non, la même montre. M-M-O-N-T-R-E. Animal, manimal. Euh... Animaux. Original, origine. Oh, ce, ceux qui étaient là auront compris. Euh, moi, je la trouve plutôt intéressante. Après, elle est encore une fois pas exceptionnelle. Mais voilà, pour 10 balles, je suis quand même assez étonné. On a quand même une montre qui est quand même plus sympathique. Et qui est un peu une montre tendance pour faire un cadeau. Ou pour, avoir, voilà, un peu, pour avoir une montre et puis de se dire bon, ben bah, voilà, à quoi elle me sert Bon, pas grand-chose. Est-ce que ça vaut le coup que je mette 300 balles dans une montre Ah ben bah, en fait, non. Est-ce que ça, là elle me suffit bien pour 10 balles Certainement. Et si tu la perds, tu la casses. Au moins, tu te dis bah, je peux en acheter 30. Voilà. vous me direz en commentaire ce que vous en pensez ça je vais lire un peu le chat pour voir un peu ce que eux ils en pensent, cette émission est finie la semaine prochaine on va commencer à rentrer dans le dur hein. moi j'ai de la basket Louis euh, Louis Victoire <rire> j'ai payé 30 balles, sont trop bien et presque confortable et tout, ça, je peux pas les porter je veux que je fasse voir en vidéo la semaine prochaine donc rendez-vous dimanche prochain pour l'enregistrement Ce sera sur Twitch ou sur Youtube et je vous présenterai oh, il nous reste encore deux t-shirts à faire et euh, on fera certainement les baskets et après j'ai aussi les les tongs euh, euh, Michael G. J'ai également un bracelet de montre pour l'Apple Watch Ultra de la marque euh, North Fake. North Face, mais bon, on va dire à North Face comme ça et tout. J'ai tous les accessoires pour l'Apple Watch Ultra, notamment cette version carbone incroyable à vous présenter où elle est juste incroyable. Et j'en ai vu qu'il y en avait également sur Internet, donc je pense que je vais aussi en commander sur Internet pour comparer entre celui de Pitaka en carbone et celui qu'on trouve sur AliExpress en carbone. Est-ce que c'est le même carbone ou est-ce que l'autre c'est du plastique qui ressemble à du carbone non, ben non, Si bah oui, évidemment pour 10 balles. Voilà, ben on verra ça, voilà. Tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Je vais finir avec le chat pour avoir, à mon avis, le, la version complète de ce live directement sur YouTube. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi je vous kiffe et je donne rendez-vous à bientôt. <rire>